Eh bien, nous sommes à la place des dissidents, à la frontière entre Bergevin et Lauricisque, là où ces deux quartiers de la ville fusionnent, pour regarder vers la mer, regarder vers l'horizon. Et en cet endroit aujourd'hui, nous inaugurons la première station de vélo électrique de la Guadeloupe. Donc une fois de plus, Pointe-à-Pitre, ville pionnière, va donner l'exemple d'une nouvelle mobilité douce, pointe à pit un petit territoire de 2,6 km qui a tout pour donner l'exemple justement puisque on peut aller partout à Pointe-à-Pitre en un quart d'heure et sans prendre sa voiture. Donc, ville du quart d'heure, nous serons bientôt, ville pionnière de mobilité douce et ce projet vient s'inscrire dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville et également dans le cadre de notre dispositif de promenade, promenade verte et bleue. Avec Cap Excellence, on a dessiné à travers la communauté d'Aglo, un certain nombre de et qui permettent de se déplacer dans l'agglomération sans prendre son vélo en découvrant des lieux qui ont une dimension historique, culturelle, artistique et pouvoir visiter tout Pointe-à-Pitre, tous les abîmes, tout Bémao par des circuits où on peut admirer les paysages et se remémorer comme la voûte, comme Massabiel, comme passer de Zamia à Abim, Chauvel, sans jamais prendre les routes nationales. C'est ce que ce dispositif de vélo électrique vient agrémenter, vient animer, vient dynamiser. Pointe à pitte, ville écologique, ville dont le maire est un écologiste, j'espère que ça ne se discute plus puisque ça fait 30 ans que nous militons pour ces belles idées. Aujourd'hui que je suis aux commandes, c'est un devoir pour moi de passer du « dire » au « faire ». Nous nous allons parler de ça, eh bien, allez, nous allons nous fait ça. Je passe la parole au, au, au, au président de la commission, monsieur Alessand Major. Merci président Daubert, bonjour à toutes et à tous, On vos grades et qualités. Euh, c'est un projet effectivement qui depuis un certain temps euh, avait un euh, eu besoin. Il y a un besoin sur le territoire, puisqu'on s'occupe avant tout de tout ce qui est transport, transport scolaire, mais aussi euh, la partie euh, vélo pour le tout public. Hein, ceux et celles qui n'ont pas cette possibilité euh, de pouvoir se faire transporter par euh, euh, nos beaux bus Carulis, aujourd'hui Carulis, c'est une réalité, c'est un partenariat public-privé. Et aujourd'hui, euh, nous sommes en tout cas fiers de faire cette inauguration pour... Euh, euh, qui, euh, toutes celles et ceux qui auront cette chance. Euh, je pense que le président va nous faire une petite démonstration tout à l'heure et nous aurons plaisir à immortaliser cet instant. Merci. Merci. Euh, J'espère que vous allez voir. Vrai, mais je à la parole au maire pour clôturer cette de remercier la météo. Parce que la dernière fois ça n'a pas eu lieu. C'est parce qu'on était en alerte orange. Et il me devait en, term en termes de responsabilité d'annuler la décision. Voilà, ça, Parce que maintenant, je préfère que ça se passe comme ça, en toute sécurité. Et monsieur le maire, à ce titre, tu as, tu as la parole pour clôturer les interviews et finir. Voilà. Pour... Et commencer. Après, on va pouvoir commencer à pédale. Merci. Merci, Président. Mais je tiens à remercier les... le public, euh, remercier le président Daubé, puisque lorsque cette, euh, ce projet est venu sur la table en hein, conseil de l'administration du syndicat mixte des transports. Euh, J'ai tout naturellement exprimé la candidature de pointe à et il nous a soutenu et merci président de faire qu'on puisse passer d'une délibération à l'action. Merci aussi à, aux privés, aux acteurs privés, à vous tous états, départements, mais aussi aux acteurs privés. Je pense particulièrement à David Gold, qui est euh, le responsable de Motomania et de l'entreprise Free qui va donc permettre à cette opération de se réaliser, car comme on dit, la ville a des difficultés financières, mais nous avons toujours la capacité de rendre possible des, des, des choses, d'être de, facilitateurs, d'être initiateurs, d'impulser le changement, la transition écologique et énergétique qui est en marche mais nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons avec les autres, avec les citoyens, avec les acteurs privés, et David God attaché à la ville de pointe à pitre qu'il avait cru devoir laisser pour aller à Jarry, tout simplement, tout naturellement, est revenu aux sources, est revenu à son village natal. Après à merci David pour ta contribution. Alors je suis un maire particulièrement heureux, vous savez, depuis une trentaine d'années, je milite pour l'écologie, je milite pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et aujourd'hui que toute la planète s'est convertie à l'écologie. Et que ce n'est plus de l'écolo bobo, c'est devenu maintenant la norme. Maintenant, la loi impose aux collectivités, impose aux décideurs publics d'emprunter la transition énergétique. On ne peut plus continuer à polluer en silence, puisqu'on a bien compris maintenant que ce que nous crachons en l'air nous retombe au visage. Et les récentes inondations à Pantabie ont montré encore la nécessité de désartificialiser de supprimer du béton pour laisser de la place à la terre naturelle pour que l'eau puisse pénétrer. Nous avons compris que nous devons laisser nos voitures, ne pas la prendre pour aller acheter une baguette à 100 mètres. Et Pointe-à-Pit offre ces avantages-là car nous voulons l'appeler la ville du quart d'heure. On doit pouvoir aller partout à Pointe-à-Pit en un quart d'heure, sans voiture, à pied ou à vélo. Et Pointe-à-Pit aspire à cela. Nous sommes un petit territoire de 2,6 km. Nous sommes un village où on pourrait pratiquement s'embrasser tous ensemble et faire une foule et dire que nous allons développer cette ville et c'est ça que nous essayons d'inculquer depuis que nous sommes là, non pas le désespoir, non pas la nostalgie, mais la foi en l'avenir, le sentiment d'appartenance à une cité qui a fait le bonheur de la Guadeloupe. La Prête à Pit est une ville centre. Pourquoi c'est à Prétapite qu'on inaugure ces vélos électriques? Parce que nous sommes la, le centre de la Guadeloupe. Et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Cette centralité qui fait que Munga sortit tout partout pour venir la pointe. Quand on quitte la Malaisie, ce n'est pas pointe à Abîme, ce n'est pas Kuala Lumpur, Abim, c'est Kuala Lumpur, pointe à Pit. Quelque quest sorti C'est pointe à Pit. New York, pointe à Pit. Donc, nous sommes la vitrine de la Guadeloupe. Nous voulons offrir au reste du monde cet exemple. Nous l'avons fait. Voilà une ville qui est pratiquement au déficit, en déficit de faillite, que nous avons trouvée, mais grâce au partenariat public-privé, avec le SMT, avec Cap Excellence, avec la région, avec l'État, nous qu'est fait, à partir de, gens de là, on veut plus de vélo, plus de piétons après tapis, car le résultat, c'est plus de gens qui passent à la caisse. Ce ne sont pas les voitures qui passent à la caisse. Que les, que les commerçants l'entendent. La place du vélo, ce n'est pas pour chasser les, les, les clients. C'est pour qu'il y ait plus de clients qui passent à la caisse. Ils sont des fois contre eux la piétonnisation, mais je sens qu'il y a même du côté des commerçants une sorte de conversion vers la piétonnisation, puisque c'est eux qui prennent l'initiative d'organiser des week-ends des semaines piétonnes. Donc, bientôt, on va juste courir son vélo sur le trottoir, aller acheter une glace et continuer. Tandis que si vous avez une voiture, il faut chercher une place, on va aller juste à 10 gommiers, on va dire « Ah, oh, mais là, il faut beau !» Mais à vélo, à pied, nous pourrons aller partout. Donc, vive le SMT Vive Cap Excellence, vive l'État et la Région qui nous accompagnent et roule le bravo pour votre appui. Merci euh, Monsieur le Maire. Donc pour finir, c'est pour préciser qu'il s'agit d'une expérimentation sur 35 réseaux et sur 6 mois. On espère que ça va avancer plus vite que six mois. Dans tous les cas, on fait le point en septembre pour savoir comment on va développer. Puisqu'on on, on, est prévu de développer sur la ville sur mao sur Gauzier, sur Saint-Anne, sur Saint-François et des Irades dans le cadre des de agglomérations. Voilà les proposés aujourd'hui. Mais, euh, venez. Euh comme on dit, circuler, venez pédaler et le vélo, va, on dit, va s'étendre sur toute la voie de Merci encore, merci à vous. Je vais vous dire que ce projet s'inscrit aussi dans le cadre du dispositif euh, promenade verte et bleue. Parce que nous avons un plan, la commission que je préside à Cap Excellence, transition énergétique et écologique, a dessiné... Un plan de tous les sentiers, tous les petits chemins que vous pouvez faire à vélo ou à pied pour circuler dans l'agglomération. Est-ce que vous savez que vous pouvez sortir de la cour à et aller à Massabielle sans jamais emprunter la rue Eh bien les trafiquants connaissent ces petites rue là. Il ne faut pas qu'on laisse toutes ces rues-là, quelques trafiquants. Les la police les doit, ils vont disparaître. Déjà Massabielle, Pendant six temps, la police a embouteillage la cour à Eh bien, vous serez tout pris dans les embouteillages. Quand vous connaîtrez le plan des promenades vertes et bleues de Cap Excellence, qui permettent de passer de Bemao à Pointe à Pit et de Pointe à Pit à Abim, sans jamais passer en chemin boudonner. Si vous passez en chemin boudonner, c'est pour un ce petit moment pour aller au On voit vert et bleu, admirer le paysage, découvrir des lieux historiques, découvrir l'art sur les murs, les strip art. On a tout à contempler, mais il ne faut pas passer en bagnole. Faut à pied ou à vélo. No que E eu falei no que meu